Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité consacrée à la vidéo polémique sur Didier Droba et qui fait le tour du web depuis ce 13 janvier 2021. En effet, dans une vidéo publiée sur le compte officiel du footballeur, on aperçoit ce dernier torse nu avec une femme également à moitié nue. Droba se faisant mordre le dos par la jeune dame. Pour ce cri de douleur, avant d'affirmer ceci, elle est positive. Elle veut me contaminer en me mordant. Une vidéo intime qui se retrouve sur les réseaux sociaux pendant que la toile le pensait encore marié avec Lala Diakite. Ce coup de buzz, qui n'est pourtant pas des habitudes de la star de Chelsea, risque énormément d'entacher sa réputation et de mettre un grand coup dans sa course pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. L'ancien capitaine des éléphants a alors très tôt voulu tirer les choses au clair en annonçant publiquement juste après son divorce d'avec Lala Diakite depuis bientôt deux ans. Nous vous proposons dans cette vidéo un zoom sur les raisons de leur divorce jusque-là mais de tous. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien louper, c'est parti. Il faut d'abord préciser que Didier Droga, l'ancien footballeur international ivoirien, est en couple avec Lala Diakite depuis bientôt 22 ans. Depuis les années 1999, alors qu'il n'était pas encore la star qu'on connaît aujourd'hui. Originaire du Mali, Lala Diakite est la nièce de l'ancien président malien Amandou Toumani Touré. Lala se définit elle-même comme une personne timide et réservée et ne se confie que rarement sur sa vie privée. Elle apprécie particulièrement la vie de famille auprès de ses trois enfants nés respectivement en 1999, 2002 et 2009. Le couple célèbre son union à Monaco le 12 juin 2011. Parmi les convives étaient présents ses coéquipiers de Chelsea, Salomon Kalou, Michael Essien, Florent Malouda, Nicolas Anelka et son président le milliardaire russe Roman Abramovich, ainsi que son partenaire en équipe nationale Kader Keita, le Ballon d'Or africain Samuel Eto'o et le buteur d'AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Ce mariage sur la côte d'Azur aurait tout de même coûté un demi-million d'euros, soit près de 350 millions de francs CFA, selon l'herdomadaire Jeune Afrique. Depuis toutes ces années, la Lala reste et demeure effacée. Elle est rarement dans les soirées festives de célébrités, comme la plupart des compagnes de sportifs, plus particulièrement de footballeurs, qui, pour la plupart, ne manquent pas d'occasion pour faire des apparitions publiques. Tellement effacée, qu'on ne remarquera même pas que cela faisait déjà près de deux ans qu'elle est séparée du footballeur. Ce n'est qu'après la diffusion de la vidéo intime de Didier Droba avec une jeune dame dans le lit de l'Est international ivoirien de football, que les internautes se rendront à l'évidence des choses. Malgré ceci, il a fallu que le footballeur annonce son divorce avec Lala pour que certains internautes soient finalement convaincus. Il dit ceci, « Je n'ai pas l'habitude de discuter de ma vie privée, mais… En raison de spéculations dans les médias, aujourd'hui, je vais vous confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lala et moi avons pris la difficile décision de nous séparer l'année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille. Il faut noter donc que l'une des raisons de la séparation du footballeur et de sa femme est la différence dans leur mode de vie. On pourrait bien se dire, ça fait pourtant 20 ans qu'ils vivent ensemble. Eh bien non, Didier et Lala n'ont réellement jamais vécu ensemble pendant toutes ces années. Leur rencontre en 1999 a d'ailleurs été faite au détour d'un match de foot et quelques mois plus tard, sa compagne attendait déjà un enfant. Toute sa vie de footballeur, il a aimé cette femme qui pouvait se réserver entièrement à la vie de la famille et n'attendre que le retour de son homme sans faire des excès et sans pour autant se plaindre. Lala ne fera jamais parler d'elle, l'exemple de la femme soumise qui évite au maximum de s'afficher. Lui, de son côté, absorbé par le foot, n'attendait que les moments creux pour passer quelque temps avec sa famille. Didier Drogba n'a jamais eu le temps, depuis son succès, de rester véritablement passé du temps avec sa femme, qui, elle non plus, n'est nullement possessive. Tout commencera à aller alors de travail dès la retraite du footballeur qui est intervenu le 8 novembre 2018. Coïncidence Eh bien non. En effet, après la retraite, les footballeurs démarrent une nouvelle vie remplie de projets, de voyages, d'ambitions nouvelles et donc parfois bouleversées. Cette nouvelle vie est aussi le moment de nouvelles rencontres tant professionnelles que relationnelles. Le footballeur, qui n'a plus des entraînements ou des matchs à jouer, s'ennuierait alors avec une femme qui n'a pas les traits typiques de celles des célébrités. Celle qui devient à présent l'ex-femme du footballeur aurait été déçue de ce qu'elle attendait d'une retraite de footballeur, car elle n'aura finalement jamais son mari à côté d'elle, comme elle l'aurait voulu. Lala n'a en réalité jamais autant aimé comme son mari, ce monde de célébrité où l'on n'a presque jamais le temps d'une vie privée. Lala a attendu 20 ans, qui sont en effet le temps d'une carrière débutée presque au moment de leur rencontre. Et s'en ira finalement pratiquement à la fin de sa carrière en 2018. Il est important aujourd'hui de remarquer que déjà depuis 2018, bien que présent dans des événements publics, Didier Droga n'apparaissait plus avec sa femme. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si oui, laissez un pouce et surtout, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Ciao et à demain sur notre chaîne.